Deviens riche et célèbre en achetant du VIP bien cher Fais-toi des tonnes d'amis tout en jouant à tes jeux favoris <rire> Sois créatif en personnalisant tes looks, tes arbres et plein d'autres choses Adopte plein de boonies trop mignons Qu'est-ce que tu fais encore sur ce jeu Il est tard Tu devrais être trop au lit Mais papa, encore 10 minutes s'il te plaît Hors de question Il y a école demain S'il te plaît Bon, très bien, encore 10 minutes. <rire> Chouette, merci, papa. Dis. Qu'est-ce qu'il y a Je peux t'emprunter un peu d'argent Je n'ai plus de diamants et je dois booster. Alors là, t'exagères, Marie. Mais papa Qu'est-ce que tu fous encore sur ce jeu Mais Papa Encore 10 minutes s'il te plaît. Hors de question, il y a école demain. <rire> Comme une lettre à la poste Aïe, ah, j'ai mal à la tête ah.